mes chers contacts amis facebook bonjour je voudrais vous remercier pour euh, vos attentions vos messages gentils euh, que vous m'avez laissés pour mon anniversaire pour mes 51 ans vous avez été nombreux à, à y penser et nombreux à voir facebook vous le rappeler merci facebook aussi et euh, vous savez, quand on approche de la cinquantaine déjà, on a ce sentiment que tout passe très vite. On a le sentiment que euh, on est plus proche de la fin que du début. On a des sentiments un petit peu euh, qui se caractérisent un petit peu en, en crainte, en peur. On, on se questionne et on se demande vraiment, est-ce qu'on a, est qu a bien fait les choses on a toutes ces questions qui nous viennent à l'esprit. Et toutes ces questions, moi, je me les suis posées hier soir. Je voudrais vous remercier, en fait, euh, tout simplement, euh, d'avoir laissé vos messages de gentillesse sur mon, sur mon mur Facebook. Hier soir, il m'est arrivé quelque chose de particulier. Hier soir, jusqu'à la nuit, j'ai je me suis d'abord posé des questions et je me suis dit euh, j'ai voulu me demander en fait euh, je me suis posé toutes ces questions sur les raisons réelles de mon vécu, de mon existence et je me suis dit parce que je ne sais pas pourquoi je l'ai fait mais je l'ai fait et en me posant ces questions il y a un nom qui est arrivé dans ma tête il y a un nom j'ai voulu trouver quelques réponses comme ça, parce que vous savez, là vous ne vous rendez pas compte, mais dans mon cœur, il y a des noms qui vont disparaître de la surface de la Terre. Dans mon cœur, il y a des gens dans ma famille qui sont à la fin de leur vie, des gens que j'ai extrêmement bien connus, qui sont en fin de vie, je vais devoir subir des pertes vous comprenez et tout ça j'ai pas envie de souffrir alors dans ce cœur si fragilisé par, par tout ça par mon existence par le fait que euh, des fois je fais pas toujours les bons choix dans ma vie parfois je rencontre toujours, parfois des bonnes personnes et parfois de mauvaises personnes et parce que je suis quelqu'un qui est perçu comme d'instable. Parce que je suis quelqu'un qui est peut-être perçu, pour certains, peut-être comme quelqu'un de sanguin. Parce que j'ai réalisé hier soir, avec un poids immense, de toutes les erreurs que j'ai commises, il y a un nom qui m'est arrivé. Là, ici. Alors ce nom, il s'appelle Jésus. Je ne sais pas pourquoi, mais il est arrivé dans ma tête hier soir. Ça fait longtemps que je connais ce nom-là, ça fait longtemps. Mais hier soir, il est venu pour me donner une réponse. Et je ne vous dis pas tout parce qu'il y a des gens autour de moi qui souffrent. Et qui sont venus m'en parler. Et après avoir vécu ce que j'ai vécu hier soir, cette nuit où je me, suis, je me suis senti habité par quelque chose, j'ai senti quelque chose de pas normal, hier soir, dans, même dans la nuit je dirais, c'était pas hier soir, c'était cette nuit, puis après je me suis mis sur internet, et je me suis mis à, j'ai voulu comprendre quelque chose, alors tout d'abord laissez-moi vous expliquer ce que j'ai découvert hier soir, sur internet j'ai tapé l'existence de jésus j'ai tapé le témoignage de ceux qui l'ont vu tous ces gens qui prétendent avoir vu jésus tous ces gens qui prétendent avoir vu avoir la preuve que dieu existe avoir la preuve que finalement euh, c'est nous qui avons tort tous tous ces gens qui disent la religion pouf, jésus pouf, tout ça et dans ces témoignages j'ai découvert une congruence. Je suis tombé sur la vidéo d'un enfant que je vous ai partagé. Un enfant qui à l'époque avait 4 ans. Et qui revient auprès de ses parents. Et qui dit avoir vu Jésus. Et qui sait que c'était lui. Et quand on lui demande comment il sait que c'était Jésus. Parce qu'il le décrit comme ayant des, des traces, des marques. Sur ses deux mains et ses deux pieds et portant une ceinture violette. Voilà ce que le gamin de 4 ans a dit à ses parents, alors que ses parents n'étaient pas croyants, et qu'il n'a jamais entendu, nulle part entendu parler de Jésus dans sa vie. Alors je me suis dit, quand même, c'est bouleversant. Je continue à chercher sur YouTube d'autres personnes, et je tombe sur une femme qui est morte, qui prétend être d'abord allée en enfer aux portes de l'enfer et puis d'un seul coup se retrouver à, à implorer jésus en lui demandant pardon enfin en tout cas toute son histoire vous la verrez mais une chose troublante qu'elle dit cette femme dans sa vidéo c'est qu'elle décrit jésus avec des marques à la main et une ceinture violette une femme qui ne connaît pas ce je veux dire, je ne vois pas comment elle aurait pu donner ce détail. Euh, je vois pas. Donc là, ça me trouble de plus en plus quand je vois ça. Eh, je sais, il y en a qui vont dire, ça y est, il est devenu fou, Patrice. Eh oui, il y en a qui vont dire que je suis devenu taré, que j'ai tort de me plonger dans ça. Ben, je ne leur en veux pas. Et je ne suis pas fou du tout. Je suis très lucide. Et ce que je vais vous raconter, simplement un témoignage. Vous en ferez ce que vous voudrez. J'ai continué à chercher. Je suis tombé sur une vidéo d'une femme qui m'a bouleversé. Elle m'a bouleversé parce qu'elle a dit une chose qui m'a fait sursauter, qui m'a remis en place dans mon esprit. Cette femme, elle raconte, si vous voulez voir la vidéo de cette femme, je vais la partager sur mon mur, c'est pas un problème. Elle raconte, elle, elle est décédée dans un accident. Ils disent tous la même chose. Ils se sont, ils se y happés, happé et arrivés dans un endroit. Et elle s'est trouvée nez à nez devant, devant ce qu'elle, ce qu'elle dit être Jésus en personne. Je ne vais pas dire toute sa vidéo, je vous laisserai la découvrir. Mais elle dit une chose qui me trouble, c'est que je, je l'ignorais, j'avais jamais fait attention. Jésus est né un vendredi, à 15h de l'après-midi. Non, Jésus est mort un vendredi, à 15h de l'après-midi. Je suis né un vendredi, à 15h de l'après-midi. Je continue à me dire que... Pff, je commence à, à être bouleversé quand même. Je me dis, c'est vrai quoi, Patrice, merde, arrête de déconner... Euh. Es en train de perdre perdre la tête mais le sentiment qui, qui envahit d'un seul coup je sais pas pourquoi je sais pas comment décrire ce qui s'est passé je, je me suis mis à avoir une bouffée de chaleur et des frissons partout mais à, à écouter cette femme qui témoigne ce que jésus lui a dit je me suis senti dans l'imperfection au plus profond de moi même et je me suis dit que finalement tout ce que je faisais dans ma vie, la plupart des choses que je faisais, je les ai vues. Et toutes ces erreurs que j'ai commises dans ma vie, je les ai vues en face. Je me suis senti le besoin d'aller finalement prier et de demander pardon pour tout ce que j'ai fait. Pour deux raisons. Parce que d'abord j'avais peur, finalement, qu'à la fin de ma vie, je finisse aux enfers. Et aussi pour autre chose aussi parce que je sentais le besoin que finalement ex mon existence à moi elle se, finalement elle se caractérisait pas par de la solitude de l'échec de l'échec amoureux parce que c'est très dur dans sa vie d'aimer quelqu'un je fais référence à Karine puisque Karine ça a été l'amour de ma vie le plus grand amour et euh, même si aujourd'hui, à 51 ans, je parle d'elle, cette expérience que j'ai eue avec elle, m'a montré tous mes, mes, mes mauvais côtés. Tout ce que j'ai ce que je fus avant, toutes ces échecs que j'ai eus dans ma vie, qui m'ont conduit à l'échec, sans arrêt. Et je suis resté de nombreuses années tout seul. Tout seul Hier soir, j'ai senti que j'avais des amis sur Facebook. Dans ma famille, il y a des gens qui m'ont téléphoné. Et je, les, je les remercie. C'est là qu'on voit les gens qui te portent de l'affection, de la reconnaissance et de l'amour. Et puis il y a, a d'autres personnes qui sont restées silencieuses. Des personnes qui ont leur vie. Et aujourd'hui, je ne cours pas après la reconnaissance. Pas de la leur, pas de la vôtre. À l'instant où je vous parle, c'est la reconnaissance de Jésus. C'est de lui que j'attends la reconnaissance. Parce que je ne connaîtrai pas la paix d'esprit si je ne me rapproche pas de lui. Alors vous pensez ce que vous voulez. Mais moi aujourd'hui, je vais prendre un virage à 180 degrés. Parce que tout ce que j'ai fait dans ma vie n'a servi qu'à une seule chose, à nourrir cette image d'échec. Je vais vous dire une chose. Je vais aller à l'église aujourd'hui. Pas, pas dans une église où on fait des enterrements et des messes. Mais dans une église où on prie Jésus, dans une église où on parle de Jésus, dans une église où on reconnaît ses propres péchés, je vais me repentir, je fais des choses qui ne sont pas bonnes dans ma vie, j'ai des pensées qui ne sont pas bonnes et je pardonne toutes celles qui font naître ces pensées en moi des gens que je fréquente, je ne vais pas me détourner d'eux, au contraire. Mais je vais essayer, pendant cette année, de, mes, de, ma, de ma 51e année, je vais essayer d'être meilleur. Je vais essayer d'être quelqu'un de meilleur. Pour moi, avant tout, mais pour Jésus. Je sais qu'il y a des gens dans mes amis, qui ont une croyance et je sais qu'il y a des gens qui vont peut-être qui vont se sentir mal en m'écoutant et qui vont se dire ça y est il a pété un plomb Patrice il est devenu fou il y en a qui comprendront pas cette vidéo ce message il y en a qui me perçoivent comme quelqu'un d'étrange de... il y en a qui me perçoivent comme quelqu'un de marginal il y en a qui me perçoivent comme étant un artiste raté une personne qui euh, est maladroite, ou une personne qui, euh, qui n'a pas toujours fait euh, les choses bien, malhonnête peut-être. Je voudrais leur demander pardon. Je voudrais leur demander pardon. Mais ce que je suis sûr aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, c'est que ce que j'ai vécu cette nuit, c'est la présence de Jésus. Je vous souhaite une bonne journée.